Je sais plus. Je ne pas vous aider. Alors il faut que je déplace le jeu parce qu'il est.. Euh, il s'est ouvert dans, du mauvais côté. Quel enfer. Et en fait le truc c'est que voilà. Je ne peux rien déplacer. Je vais faire une technique euh, infaillible. Ne plus vous regarder. Et de changer notre affichage. Bon, bah... Ah oui, ça joue du coup pas la manette, bien entendu. Ah, c'est très fort, non Et on peut pas changer l'anglais. Euh, Phoebe, est-ce que c'est complet euh, Juste une seconde, Carlton. Euh, les... La robotique avancée n'est pas si simple. J'ai attendu tout un week-end. Ça m'a juste pris un mois. À le faire. À augmenter, euh, à mettre à jour. Euh, ça devrait prendre 30 minutes. 30 minutes Ton processeur de mathématiques est cassé Ouais, euh, tranquille. Hein. Quelques vis, c'est bon. Ok, je suis. T'es prête T'es prête Ok. J'ai enfin installé le floppy disk. Attendez, le son, il a l'air énormément fort et j'arrive pas à baisser. Hein. Donc. Euh... Voilà. Désolé vous voulez qu'on passe en no hub voilà comme ça c'est mieux que fait ce floppy disk bon, on va le savoir j'ai tout fait pour que le programme j'ai tout mis euh, j'ai mis un spécial programme devant. oh on peut l'essayer oui bien sûr donc regardez ça c'était un méchant dans euh, dicey dungeons il me semble il ressemble au méchant dans dicey dungeons en tout cas tout le style est de la même personne on dirait je l'appelle le floppy night. C'est des projections tangibles euh, qui peuvent. Euh, avec un, un, des éléments séquencés de, magique, de magie dans le code. Ils peuvent toucher, attraper et. Euh, peuvent taper, mais aussi. Moi et, et, maman et papa euh, seront. Euh, Alors, OS on me to take on magic. Ouais, ils veulent tout, tout, absolument que je devienne. Euh, euh, professeuse, professeur, mais je j'arrête pas de leur dire que la magie c'est overrated. Euh, sans, le, le, les vrais bouts, les vrais balles. On sait que euh, c'est floppy disk. Euh, floppy, alors floppy disk euh, c'est la disquette. Donc là c'est des, des, des combattants euh, euh, floppy, donc euh, je sais pas comment on pourrait dire. On va nous aider à euh, trouver des des, du taf. On, on va voir si on peut le faire. Carlton, Carlton, je suis prêt quand tu es prêt. Ok. Il y a marqué saving avec la disquette qui tourne. Donc. On commence par les basiques. Simulation d'entraînement. De... C'est pour les oreilles hein, si ça crie trop. Euh, je peux pas changer encore. C'est important de, de s'amuser Et okay. La bataille commence Donc voilà, le, le but c'est de déplacer euh, Ça peut être un, un très bon euh, tapon Un très bon kicker On va se battre avec euh, Avec les choses que j'ai déjà faites Les floppy night que j'ai déjà fait. Oh c'est un jeu de cartes, trop bien Là c'est Captain Tisto Il a 5 de vie, 4 d'attaque 3 de agilité j'imagine et 1 de euh, critique. Oh, je peux voir les stats. Donc HP, c'est la vie. Et donc on, ça descend jusqu'à 0. Attaque. Speed, donc euh, agilité. Et range. Ah oui, c'est la distance d'attaque. Okay. Donc là, c'est principalement un combattant de euh, corps à corps. Bah, c'est ce que j'ai fait, non le bruit, le bruit, attendez, attendez, parce que le bruit est très très fort, je l'ai baissé comme ça. Il n'y a que moi qui l'ai fort peut-être, remarque. Pose, pose, pause, pose, pause, pause. ok, mort, faux, ok. Euh, tu peux euh, voir son, sa vie, Ok. Ok. ouais, il y a un moment où euh, notre commandant génère une carte spéciale au début et on peut, on peut tirer 5 cartes ok je pensais pas que ça allait être un jeu à cartes bon vous voyez bien du coup parce que euh, je sais que la caméra là peut gêner du coup, peut-être que je vais la surélever, attendez je vais regarder ça, on va surélever un peu la caméra comme ça Voilà, Là, ça devrait être bien. Euh, maintenant, il y a une unité sur le terrain. On peut jouer d'autres cartes. Okay. Mais on a euh, un nombre limite d'énergie. Ok, c'est 5. On peut voir le, le, le coût des, des cartes. Et euh, si tu veux t'en débarrasser, tu te déplaces avec ça. Okay. Et euh, si tu veux relancer tes cartes, euh, ton deck, tu peux appuyer ici. Ok. Maintenant... Essayons d'utiliser la carte spéciale de euh, capitaine. Je la mets sur lui hein. Ouais, il peut il est prêt à bouger. Donc là il a gagné 1 de speed et il peut bouger euh, tout de suite. Ok. Il y a plusieurs manières d'attaquer. Quoi cette icône Oui je vois cette icône, euh, chaque unité a une attaque, euh, et ça coûte l'énergie de l'utiliser, ok, je vois cette icône, euh, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore utilisé l'attaque, d'accord, je devrais cliquer sur le droit pour activer sa, son attaque gratuite, ok, je ça fait vibrer ma, ma, ma manette donc du coup j'imagine qu'on peut jouer la manette Et tu remarques que euh, l'icône est partie ce qui veut dire que euh, il ne peut plus attaquer gratuitement ça viendra à chaque tour ok j'ai du coup une carte en plus incroyable, on est si puissant. On devrait essayer plusieurs fois. Ouais, euh, je pense qu'on est prêt à, à trouver un boulot. De l'argent. J'adore quand tu utilises des, de la, de, des phrases humaines. Allons-y. On parle encore de thunes. Salut maman, salut papa. J'espère que nous, nous t'interrompons pas. Ta maman et, euh, et moi on te cherchait pour te parler. À propos d'un boulot. Euh... À, à propos d'à quel point j'avais besoin d'un boulot, je, je sais. On me l'a déjà dit des millions de fois. tu as 16 ans euh, dans le libéralisme, il faut que tu travailles euh, à partir de 16 ans. Ce serait intéressant pour avoir ta retraite à 65 ans. Euh, et un peu plus tôt si t'as envie. Ah, d'accord. Euh, on est inquiet à propos de toi. Euh, je demande.. <rire> I demand you to get out of there and enjoy life. Ouais, bon, vas-y, sors. Ouais, c'est ça. Prends tes responsabilités, trouve un boulot. Et faire toi des amis. J'ai des amis. J'ai Carlton. Oui, mais des, tu as créé Carlton sans offense. Sans offense, nonobstant. J'ai un plan. Je vais me trouver un job chiant. Et je vais vraiment me faire de l'argent en plus. Et tu vas acheter ta propre maison. Haha. C'est vraiment des buts euh, et lofty et de, de luxe, j'imagine. Euh, la, la plupart de mon âge, on le font ça. Lol. J'ai fait une invention qui pourrait m'aider à travailler. Et je l'ai complétée. Euh, juste à temps pour le, la, la, coupe, la compétition de gadgets. Si je gagne premier prix, je gagne, euh, du coup, tout l'argent. Ok, tu vas aller au, à la... Coupe pour les gadgets, c'est le, tour le tournoi de enfin le tournoi de sciences qui tiennent chaque année. Oui, c'est cette année et ils ont décidé que je suis suffisamment âgé pour le faire. On va faire de l'argent vite. Tu sais qu'avoir euh, des responsabilités assez régulières euh, et des gens qui dépendent de toi euh, n'est pas forcément une bonne chose, une mauvaise chose. J'ai utilisé mon ma magie du feu pour faire plusieurs choses dans, dans cette ville là. Et tout le monde l'aime pour ça. On est tout le temps en dette, en, en. inondé. Okay. On est vraiment inondé ouais de, de, merci, de remerciements. Avec des cakes, avec des gâteaux. Et on a dû acheter un second <rire> frigo. Je suis vraiment fier de toi et de à quel point tu es talentueuse. À, à construire toutes ces tous ces trucs de, de technologie. Mais ton plan ne va pas marcher. Tu devrais travailler euh, bah dans le dans le blacksmith c'est euh, quoi c'est la ferronnerie ferry ferri comment on dit Ah je sais plus. Euh, avec ta mère à, à, au moins avant que tu trouves qu a, enfin, tu trouves quelque chose de stable. Ok, ça marchera, mais euh, j'ai déjà trouvé euh, plusieurs petits boulots. Donne-moi quelques jours. Ok, on va te laisser. Ok. Il y a du lore où le petit boulot a l'air important. Ok. Euh, C'est quoi qui se déplace bah, C'est... Euh... Voilà. Hein. Ok, les bandits. On va devenir bandits, trop bien. Yeah Le boulot est dur, mais euh, il, apparemment, il faut. cette ferme est à l'extérieur de la, de la ville. Je me montre comment mon client est. Ça semble très officiel, client. Boulot. Regarde, Phoebe. On va bientôt ne plus avoir besoin de nos parents. Ah, Carlton, on, on, vraiment, on doit vraiment travailler notre, nos, nos, notre politesse, nos manières. Est-ce que je peux vous aider est-ce que c'est vous qui avez posté le job Ah, tu dois être Phoebe. Je pensais que vous, y... que vous étiez deux. On est deux. Je suis Carlton, une intelligence artificielle de, de bras, créée par Phoebe. Ouais, c'est bien. Euh, bah, quel est le problème Dans le job, il disait que vous, que vous êtes terrorisé par des gobelins végétariens. Oh Ça me fait passer un truc. Attendez, attendez, parce qu'on en a parlé déjà la dernière fois. Les gobelins végétariens. Si vous n'avez pas suivi euh, Chronologie des femmes artistes, il y a les vampires végétariens, euh, qui est une œuvre. Donc je vais vous montrer les.. c'est quand même une super image. On en avait parlé qui mange, par contre, je suis désolé Tomato Jules, des tomates, entre autres. Euh, voilà, no offense j'espère. Euh, J'ai je cherché une grande image. Et je vais vous la montrer. d'image possible ah, elle, est, elle était censée être grande elle est pas grande je comprends pas Ah si ça y est elle charge. alors je vais vous montrer hop hop hop vas-y charge pas charger donc les vampires végétariens qui est une œuvre de remedios varo ouvrir l'image on va faire comme ça voilà donc du coup les vampires végétariens <rire> qui ont un qui ont, qui ont un super look N'empêche hein, hein. il faut il faut il faut bien le dire et ils ont des euh, des, des petits animaux attachés à eux j'espère que vous appréciez quand même de voir cette œuvre euh... Encore les vagues, les méchants qui écrit les histoires, vous <rire> presque tout et... riche. Mince enfer. Pardon, pardon, pardon. Je vous montre l'œuvre en entière. Euh, si on peut dézoomer euh, bien. Pourquoi oh, ça dézoome bizarre Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, voilà. Ça, c'était pour vous. Et on va revenir au jeu. Ouais, Remedios Varro, si vous voulez chercher, je vous mets le nom. Remedios Varro. Donc ça s'appelle les vampires végétariens. C'est une très bonne très bonne idée, je trouve. Écoute, euh, petit euh, petite. Euh, J'ai euh, essayé de, me, de tenir ma ferme, mais il euh, y a eu des gobelins de la forêt qui, sont, qui ont commencé à venir fouiller dans mes plans. Peut-être que euh, on pourrait euh, faire plus de carottes. Peut-être qu'on pourrait vous planter des carottes, euh, à quel point ça peut être dur. Euh, ça a l'air de beaucoup de boulot. Je dois juste faire attention et euh, faire, atten euh, faire attention et les laisser loin de, de, mes, de mes champs. Ok je vais je vais. j'adore faire attention euh, aux choses. J'ai pas besoin de, de, de cligner des yeux, donc je suis très fort ça. Ok, mais euh, est-ce que vous pourrez voilà. Des quoi Des graines je voulais, de... je voulais parler de l'argent, comment je vais faire ça Je peux faire vraiment de, de l'argent en plantant ces, ces trucs. Maintenant, euh, prends en charge mon problème de gobelins. Ok, mais euh, j'espère que tu laisseras un peu de tips. Euh, quand On aura fini. Allez, on a repéré les choses. Quoi Gobelins Ils sont ici dit que j'étais très fort. Le Hyper Sniper. Hey, hey, hey. Check it out, Florence! C'est-à-dire, euh, ouais, regardez les gars. Je ne sais pas quelle magie elle fait, mais. Il euh, y a, a, a l'air de l'avoir la, la bouffe euh, sur le sol. J'adore. Allez, remplissez vos, vos sacs. Et c'est le gosse. Qu'est-ce qu'ils font? trap Le combat commence. Je lance un autre jeu de mon côté, du coup je vous laisse mon stream. Merci euh, Thomas Tooljuice, merci. Si vous ne connaissez pas Thomas Tooljuice, allez voir euh, sa chaîne euh, TikTok euh, d'influenceuse réseau. On va commencer par lui. Je peux l'attaquer direct là On va augmenter sa, sa vitesse. Oui, c'est comme un, un leader, oui. Ne peux pas laisser des... oui, tu peux pas laisser le, le, le, le taper autant, oui. Et on perd si on... Ok. On peut voir en cliquant droit. Il faut cliquer sur eux pour voir et vérifier leur, leur range, donc leur capacité. Donc là, par exemple, il ne peut pas me taper. Enfin, si, il peut me taper, mais si je m'avance, c'est bon. On va faire ça. Taquer tout de suite. Il peut, il peut pas me taper, il peut pas me taper il peut pas me taper, il peut pas me taper on est bien parti on va faire, un petit peu de... on va faire une partie et après euh, je vais y aller ah ouais lui il bouge pas des masses peut-être pas dû le mettre là du coup Faut que j'aille aux toilettes. <rire> Lol. Attendez, oh, je reviens. J'arrive. J'arrive d'ici peu. Le jeu, tu m'attends. A tout de suite. Ok, re. Pardon, je sais... Oh, Marc. Allez aux toilettes si vous avez envie. C'est la base. Alors bon, du coup, on a joué de n'importe comment, parce que là, on va se prendre un coup et die notre peau. C'est bon, là, je peux jouer ou... Ah, la souris Ah non, pas, je suis passé en... en... Ah, c'est voilà. bon. Du coup, je, je préfère jouer à la souris, c'est mieux. Euh... Est-ce qu'on ferait pas un, un truc Parce que je crois qu'il va s'approcher. Ouais, euh... ok. On va laisser là lui. Ok. Ah, je sais pas, flip the card to transform into... Ah, je peux tenter ça. Ça, ça, ça. ça veut dire quoi, je fais quoi Flip to rip, je comprends pas ce que ça veut dire. Yeah. Euh... Je sauvegarder des trucs, j'imagine si c'est ça. Je sais plus ce que c'est, ah oui c'est je gagne un point. On va aller le tapis pour tant qu'à faire. Non, on l'a bloqué là de toute façon. Je sais plus ce que je sais plus. Je sais plus comment on joue. Au moment, il est bloqué. C'est le tour de Phil. certains terrains donnent des bonus comme, euh, comme cette forêt Et par exemple on peut pas monter dans les arbres Pas que je perde mon pot, on pourrait recommencer ou pas Donc ça, c'est on, on est en attaque-poison laisse-nous tranquille Et qui, tu, qui tu parles de perdant Eh, hey, bon le gosse, arrêtez, c'est à moi Oh, la, vie, la, vie, la, la dame en colère est ici, allez, attrapez ce que vous pouvez Reste pas ici, et les après Je suis sûr que notre... ce n'est pas du tout dans le, tra... dans le travail, c'est pas du tout dans le contrat ça. Et si tu ne leur fais pas assez peur, ils vont... Ah, si tu ne leur fais pas assez peur, ils vont, ils vont venir. Je pensais que ça allait être facile. Euh... Je te paye pour que tu t'occupes du problème à la racine. Parce que c'est une sorte de... De, de.. de jeu de mots. Euh... Allez, bon, Comme okay, y va Ah, du coup, on peut, on peut recommencer, peut-être, non On a attrapé une carte, euh, on peut la rajouter au deck, ok. Par exemple, on a cette carte-là. On peut les enlever. Ça, c'est notre commandant. On va changer, j'imagine, après. Par exemple, celle-ci, euh, je ne sais pas compris. Minimum 12. Mais là, on est entre 12 et... Ouais, c'est ça, on est entre 12 et, ouais, ça, on en 12 et 30, donc ça, c'est un deck de 30 créer un bon deck euh, pourrait être la chance du succès en jeu à Magic un peu, c'est bien c'est bien euh, retournons à la map hop rouge, ouais est-ce que, est que je peux recommencer cette, cette partie ouais en fait j'aimerais bien recommencer pour voir si on peut débloquer le truc et voir ce qu'on débloque je vais faire foncer mon, mon commandant Mais ils ont pas beaucoup réagi tout à l'heure et en plus, j'ai notre. Ah, peux... ah peut-être que c'est une attaque à distance, attendez. Oui, c'est ça, c'est à distance, c'est très bien. Alors comme ça, c'est fait. Ah oui, j'ai plus J'aurais pu les bouger encore, mais ça va. J'ai perdu un point de vie. Ok. Ouais, c'est mieux d'être en attaque en soi. mettre là, parce qu'il va bouger et s'il bouge il peut m'attaquer que si je m'approche trop ok donc lui il va die au prochain tour je pense donc si, même si on se met là on va, on va juste se déplacer ah je peux pas bouger tant que je, je paye pas d'accord Je sais pas à quoi ça sert. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais je l'ai dépassé du coup, ça sert à que de. Mais là, au moins, il protège. Là, je pourrais l'attaquer direct. Bon, vas-y, on va l'attaquer direct. Hein. on a perdu personne. Voilà, donc ça ça augmente les plantes, les cartes de plantes dans ta main. Après ça détruit. Euh, ok. Ça c'est intéressant, mais du coup il faudrait les sauvegarder dans la main, j'imagine. Attends, on va aller voir le deck. Euh, parce qu'il y a beaucoup de moves. Et au final là c'est suffisant, je pense. Cette carte-là, elle est peut-être un peu trop. Ça pourrait augmenter des trucs, mais pour l'instant, on ne connaît pas comment fonctionnent les autres. Faisons le deuxième niveau. On essaye d'aller jusqu'à 30. À 30 dans le sens 30 l'heure. Parce que là, il est actuellement 17h23. Oh, des super robots euh, jambes. Je ne suis pas une, vieille, une femme unique. Mais je suis aussi fort. Les robots sont cools. Si tu, tu devrais essayer. Utilise un Tokyo Oki. Est-ce que tu penses qu'il y a, a d'autres personnes qui arrivent Je pense qu'il y en aura plusieurs. Essayons de gérer cela déjà. Vite que possible. Bah c'est bien, ça. ça veut dire que le, la map va s'agrandir. Donc c'est exactement comme je pensais euh, que ça allait se passer. Donc, on va voir. Là par contre traverser l'eau, je vois pas ce que ça va donner. Faut que je détruis le gobelin. C'était le gobelin, ok. Et il y a des... Ah oui, d'accord. Et donc, il y a un nombre de tours avec des, renforce... des renforts. Le niveau 12, là, il, fait... il a l'air de faire très très mal. C'est notre boss, j'imagine. Faut, faut qu'on se protège. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est qu'en fait, il faut se protéger. Je veux juste voir ce que ça donne la protection. On va voir ce que ça. tout de suite hein Ah remarque si lui il est là Peut hein, attaquer à distance, ça peut être pas mal Mais là il attaque personne en fait Qui a vibré. Ok donc là on est plus ou moins En bonne défense mais par contre euh... C'est les choses que j'ai sauvegardé ou Non c'est ce qui reste Normalement il meurt là lui. Il est protégé aussi J'ai plus de vie I don't have the, don't have the vie Attendez, parce que, hein, il faut que je trouve un truc à faire. vie pour le commandant, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est chaud. Ah, ils reviennent. Ok. Là, autre chose. Attends, ça, ça marche À zéro Ok. Ah, il va mourir au prochain tour Ensuite je mets là Toi faut que tu partes Et toi faut que tu partes Ok euh, Tu fais n'importe quoi On va mourir en fait, ça changé, enfin. ah, Je comprends pas ce que ça fait. Attaque, attaque une, une unité. Que je peux aller là là, dans Je me pose la question. Donc je, voilà, c'est jusqu'ici, ça serait bien. Le temps qu'on attende les, les autour. Par contre, il euh, n'y a personne qui peut me donner de la vie, donc euh, c'est compliqué. Oh. Il y a trop de monde qui arrive. Il faudrait au moins notre lance euh, euh, Spituna. si je me mets là, juste ici, peut-être en toucher. Hein. Euh bah... Mais non C'est pas du tout ce que je voulais. Pas du tout ce qui se passe. Enfin bref, voilà. Faut que je déplace vite en haut. Et il y, y a le kicker qui arrive. Euh, bon déjà on va faire le déplacement. Ah, j'aurais pas dû le mettre là. Oh non, non c'est pas ça Ici. Et ça, ça bouge une unité, okay, c'est tout. En fait. ouais mais ça arrive tout le temps hein. faut que je réussisse à déplacer le, le truc le, le général mais il a qu'une vie là, il y a l'autre qui attend là-haut euh, compliqué quoi en plus je peux, je peux même pas taper là le grand chelem Ça veut dire qu'ils sont sortis un peu du truc. La défense il revient. C'est très bien. Je sais pas à quoi ça sert un play this card to attack. Euh... Bon, ça commence à se décanter un peu. Par contre, lui, là, il faut que je le demande tout de suite. Non, ça devrait être bon, mais... Euh... Ça s'arrange. La défense de la forêt elle est efficace. Ah oui c'est vrai que je peux pas le taper. Absolument que lui, d'aide. Il il il ok, il y avait moyen de le faire ensemble. Mais hein. on a un cactus. Et il est 37, donc on va s'arrêter là. Je répète, vous, avez... vous êtes des losers. On se... On, se ret... on... on se retrouve du côté de la rivière. Qu'est-ce que tu penses que tu fais euh, eh Je les regarde là, ils puent et euh, ils sont méchants. Soyez, faites attention. Allez, gobelins en retraite. On pue pas, on n'est pas méchants. On est gentils et cute. Bon, maintenant, ils en ont fait quelque chose de personnel. Allez, Carlton. On va finir ce boulot. Euh, arrêtons ces voleurs VJ. Euh, et demandons une... Comment on dit Un pardon. Euh, L'écrit et... Alors, là. on y va. On a sauvegardé notre commander, mais c'était compliqué. Hein on peut craft. Alors, voyons voir le dernier petit truc qu'on peut faire. On peut craft. Ok. Avec la thune. Où est notre thune On a 42 thunes. Ok. Ça, c'est quoi deux de plus de vie. C'est ah, bien d'avoir de le... la vie. augmente le boost. chaque fois qu'elle est jouée, ça rend quelqu'un « tourne into stronger version de vie Ah ouais, d'accord. C'est pas mal. Une énergie à chaque tour. Ah, au prochain tour. Okay. C'est pas mal. Add kick, add hop. Ouais, ça c'est un, un combattant en plus, donc craft, c'est gratuit. Et après il nous faut de la vie. Je pense que le boost peut être pas mal. Voilà, et donc là normalement on devrait enlever du coup. Ah non, on va prendre hop. Hop, hop, hop. On va jusqu'à 30, hein, de toute façon. Voilà. On sauve notre, de notre deck. On peut faire déjà une partie, ça me tente de faire une partie encore. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Juste pour voir. Parce que là, c'était dur, mais c'était bien. On va faire 18h et après, voilà, on va s'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ce truc Je que c'était pas ce chemin ah, Regarde, oh, c'est de voir. C'est marrant de vous voir ici, Thieves. Alex Ha ha ha ha Qu'est-ce que vous faites ici? Vous, vous pouvez pas voir qu'on est au milieu de quelque chose? Exactement. On est en train d'essayer notre première, prochaine invention, le Gadget Cup. Commencez. Ok. Je vais faire la différence entre vous deux. Ok. Vous n'êtes que des voleurs. Des copycats. Tu, euh, tu voles tout le temps de mes inventions. Tarleton est une preuve. Regarde ce, ce moniteur inférieur. J'ai été créé pour pouvoir être plus, plus supérieur que des, des spécificités obsolètes. Ok. Montre le. Une, une longue division maintenant. Alex, ouais, euh, est-ce que tu veux bien te barrer On est en train de finir un travail. Ah finalement. Tu as, je, je, je rejoins la société civile. La société civile. Et tu t'es trouvé un job et maintenant tu euh, t'enfuis de tes parents. Ça a pris du temps. Tu n'as jamais euh, accepté l'invitation euh, à, à, à ma fête à la maison. Dans mon nouveau magalo. Il y avait du people. On va régler ça tout de suite avec tes projets nuls et euh, contre mes euh, slime euh, armés. On va voir qui est le meilleur inventeur de cette ville. Maintenant, Phoebe, qui est si intelligente, si talentueuse, euh, avec des... Euh, <rire> avec des sourcils mignons. Prépare-toi à être deuxième. Comment je peux faire, Phoebe On doit cliquer son cul. Okay. Il n'y a pas d'autre moyen de faire. il bon, y a encore du people qui va revenir et là il y a quoi Faut que je récupère le VG. Et avant les slims, ok. Avant les slime. Écoute, euh, c'est parti. Hein. Ok, donc ça c'est les bonus, les objectifs bonus. Faut battre les ennemis, euh, voilà. 3 quand même. Ah je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ensuite. Le cactus baril, restore 3 hp c'est très bien. Là, je l'ai pas. À voir. Ah je crois que j'ai pas bougé mon. C'est pas grave. Allez faut vous faut l'avoir avant. protection. C'est bien. Euh, Dane. Je peux juste reculer. Non je peux pas reculer. Dane. Ah bah il va mourir. Ok c'est archi efficace euh... Ok, okay c'est pas mal, le, le, les achats étaient cool Nécessaire mais cool pas beaucoup euh, je vois le notre ami euh... enfin, notre ami euh, cactus baril baril de cactus ah oui distance ah j'avais pas vérifié ça les bleus c'est distance ok après je suis, je suis toujours protégé Je vais aller, je vais ramener euh, Spituna, hein. Ça serait bien On va restaurer 3 HP si je veux Ça ah, rien parce que était déjà plein Là je suis dans son range Ça c'est dans son range Ça c'est range. Ok Je vais déplacer notre euh... On va faire ça Pour euh, qu'il puisse passer par là euh, non en fait c'est ça qu'il faut que je fasse euh, Comme ça On peut les interchanger Je vais attaquer pour moi Tu peux faire une attaque Non Faut qu'il arrête d'être au cac lui. Ok. Toi déjà faut que tu t'arrêtes d'être au cac. Toi, faut que tu t'avances. C'est mes points d'attaque Ça c'est pas grave Ça c'est un peu plus grave bon, après je peux avoir le kick Que je déplace euh, mon bon. d'éviter qu'il se tape. Euh... Là où Spituna en fait, on aurait dû faire déplacer. Voilà. Bon, du coup, on va on va le charger avec. на для тчу. Bon, bah voilà. Comment c'est possible de sale gueule, bande, bande de euh, monstres, tu as détruit tous mes slimes. Et on était deux, deux, euh, deux étages au-dessus. C'est ce qu'elle dit, ce qu'elle est en avance. Peut-être que tu as gagné cette fois-ci, mais la Gadget Cup est un autre niveau. Allez, on y va, Snarlton. On devrait y aller avant pour fêter notre prochaine grande victoire. Et on devrait leur donner au moins le prix de l'effort. Bon, maintenant qu'on a géré cette interruption. On doit, on doit avancer. Alors, allez. Allez, faisons des gobelins. Du coup, euh, c'est là où on, nous on s'arrête. ça sera la fin, j'imagine. Euh... Je vais laisser comme ça. Je vais vous laisser là. Euh, je vais voir qui est en raid. Euh aider s'il y a du monde à, à vouloir se déplacer sinon on fait un host voilà voilà je vais euh, voir qui y a qui dans le coin euh, y a qui à treving ah bah oui ce serait marrant tiens oui c'est vrai c'est une belle, ça fait genre 600 heures qu'il est là. Euh, donc, euh, voilà, hop. Euh, bon, bah merci, hein, désolé du, du problème de, de connexion. Euh, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, je contacterai euh, les opérateurs téléphoniques du monde entier pour savoir d'où vient le problème, bien entendu. Euh, vous vous doutez qu'on est ici pour, pour faire en sorte que ça roule. Euh, merci d'avoir été parmi nous. Et, euh, et du coup... Euh, Ouais, bonne fin de journée, parce qu'il est, est, est, il est actuellement 18h, et ça fait donc 7h que Réunion Bell est dans le coin, euh, à faire tomber... Euh, du coup, ouais je vais essayer de faire tomber des têtes. Euh, je compte commencer par, par des grands groupes, bien entendu, euh, de téléphonie française. Euh, voilà, voilà. Merci d'avoir été dans le coin. Il reste actuellement 40 secondes. Je vais vous laisser sur la page de fin... De, cette, de ce stream. See you soon. Merci d'avoir été euh, au moins courageux, courageuse de m'accompagner. A plus.